Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique influence dans cette vidéo. J'aimerais partager avec vous une parole prophétique qui concerne l'église, mais aussi la saison qui vient et je pense l'année 2022. Voilà pourquoi j'aimerais commencer en prenant un verset dans Ésaïe chapitre 52, qui va être le point clé de cette parole prophétique. Il est dit du Seigneur Jésus Christ. Ésaïe fait référence au Messie et il parle de son visage défiguré. À cause des coups, à cause des souffrances, son visage a été défiguré, lacéré, déformé parce qu'il a porté sur lui dans sa chair nos péchés et nos maladies. C'est pour le corps de Christ l'épouse pour l'église que christ a été défiguré au point que les rois de la terre les grands de ce monde ses semblables les êtres humains dans leur ensemble ne vont pas reconnaître le visage du messie il ya beaucoup de choses à dire là-dessus mais sur cette parole prophétique pour l'église en 2022 il faut savoir que ce verset nous révèle par la puissance du saint-esprit que l'église va changer de visage à tout jamais pourquoi parce que si christ est la tête de l'église qui est son corps si le corps est identifié par la tête alors si le visage de christ change le corps l'identité la personne change également et c'est ce qui est en train de se produire par la main du Seigneur dans le corps de Christ, dans son ensemble et dans le monde entier. Il faut vraiment prendre conscience que le Saint-Esprit est en train de conduire l'Église dans une nouvelle dimension et qu'il opère un tri qu'on appelle cela réveil, réforme ou changement ou peu importe le, le mot qu'on met dessus. Ne perdons pas de vue la réalité spirituelle qui est en train de s'opérer, de se manifester sous nos yeux. Le Saint-Esprit opère un tri dans l'Église afin de faire émerger l'Épouse. Parce que l'Épouse est dans l'Église et qu'elle est en train d'en être extraite. C'est l'Épouse qui va prononcer avec le Saint-Esprit le vient qui va faire venir le Seigneur. Et nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes à la porte. Le Seigneur est tout proche. Voilà pourquoi l'épouse est en train de se lever. L'épouse est en train d'être préparée par la personne du Saint-Esprit. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a de gros endurcissements. Et pourquoi il y a de grands bouillonnements en même temps. Dans un endroit, certains se s'endurcissent et se crispent et dans d'autres, ils sont littéralement en train d'exploser. Et, et manifester toutes sortes de signes, prodiges et miracles, de grandes conversions, de grands changements de vie, de pensée, de mentalité se produisent aux quatre coins du monde et en France y compris parce que dans cette saison, la France va se lever également. Le Saint-Esprit va allumer la France. Même si la France est un territoire difficile, croyez soyez absolument sûr qu'avec une poignée, le Seigneur peut embraser un pays. Avec une poignée d'hommes, il est dit dans la Bible, qu'avec une poignée d'hommes, ils ont secoué le monde entier. Et je crois que c'est ce qui va se passer en France. Et je crois que l'année 2022 est un, une rampe d'accélération tout en étant une rampe de lancement vers la manifestation, certes d'une persécution, mais aussi et surtout d'une grande gloire. Je voudrais vraiment que vous puissiez bien saisir que l'Église ne sera plus jamais la même. Le corps de Christ, dans sa manifestation, dans sa démonstration, ne sera plus jamais la même. Le même, parce que le Saint-Esprit est en train de lever un peuple. J'ai eu, il y a de nombreuses années, une vision d'une un, multitude de points lumineux sur un fond noir de nuit noire. Cette multitude de points lumineux, certains brillaient beaucoup, étaient plus gros que d'autres, certains brillaient moins, étaient plus petits. Et pendant que je regardais cette vision, le Seigneur m'a dit, ça c'est l'Église qui vient, c'est l'Église que je prépare. C'était quelque temps après que le Seigneur soit venu me chercher, quelque temps après ma conversion, j'ai eu cette, cette, cette vision, très rapidement après, donc on peut presque dire que je suis né de nouveau avec cette cette empreinte en moi. Et je crois qu'aujourd'hui, des années après, nous sommes dedans. Ces points lumineux ne représentent pas des églises, mais représentent des chrétiens, des chrétiennes, des personnes nées de nouveau des quatre coins du globe qui sont nées de nouveau, qui ont été localisées, touchées par la puissance du Saint-Esprit. Et ces points lumineux sont vus parce que les murs sont tombés. Je ne suis pas en train de dire que les églises, bâtiments traditionnels, sont des prisons ou sont mauvaises. Je veux juste vous inviter à comprendre la pensée du Saint-Esprit pour l'Église. L'Église constitue un vecteur d'expansion du royaume. Elle est le corps de Christ en mouvement. Voilà pourquoi. Les murs ne peuvent pas la retenir. Je veux également apporter un point très important sur les églises de maison qui ne doivent pas remplacer les grands rassemblements, mais qui doivent marcher conjointement ensemble. Le corps de Christ est en mouvement et les bâtiments ne sont que des lieux pour exprimer, révéler. Et manifester le Seigneur Jésus-Christ dans la communion fraternelle, dans l'enseignement, dans les signes, les prodiges et les miracles par la puissance du Saint-Esprit. Il faut donc premièrement, et je parle particulièrement pour la France, faire cesser les querelles entre bâtiments et maisons. C'est un point clé de ce réveil, un point clé de cette réforme. Parce que que ce soit dans les maisons ou que ce soit dans les bâtiments, grands ou petits, c'est le Saint-Esprit qui conduit et qui organise, qui apporte une organisation spirituelle aux membres du corps, aux pierres vivantes, qui constituent l'Église. Christ est la tête. Si nous perdons ça de vue, nous perdons tout. L'autre point concerne une une image que j'ai eue il y a quelques, quelques jours, lorsque je regardais le ciel, d'un seul coup, c'était la nuit et les nuages sont devenus verdâtres. Il y a eu comme des sortes de lumières vertes au loin qui ont, qui ont traversé ces nuages. Et la première pensée que j'ai eue fait référence au verset du livre de l'Apocalypse concernant le cheval verdâtre qui apporte la pestilence, la peste, les épidémies. Et au moment où ce verset m'a traversé, traversé j'ai également pensé au sigle euh, que l'on retrouve sur les médicaments, euh, les, le, le sigle de mise en garde contre les chocs biologiques. Donc, ce, ce verre dans les nuages m'a également pense, fait penser à la radioactivité. Et juste après, j'ai senti comme une vague qui traversait le ciel et qui allait s'abattre sur l'Europe, sur la France, sur l'Europe et certainement au delà de l'Europe. Mais la vision concernait particulièrement l'Europe et cette vision parlait d'une nouvelle vague qui allait arriver une nouvelle vague épidémique mais pas seulement cette vague était plus nocive que toutes les autres plus nocive à différents niveaux c'était une une vague qui allait verrouiller les différentes nations européennes une vague qui allait entraîner le, la levée aux frontières des pays européens de murs de briques et de fer. Les deux, il y avait un mur de briques puis un mur de fer. Donc un enfermement et une définition plus stricte des territoires, dans le but d'un contrôle des flux migratoires. Quand je parle des flux migratoires, je parle des mouvements de population. Je ne parle pas d'immigration. Je parle de simplement des gens qui bougent d'un pays à un autre. Donc, un, une chape de contrôle qui allait descendre, donc une chape de contrôle qui allait descendre et en même temps, cette chape de contrôle parlait d'une nocivité plus grande. Qu'elle allait frapper un nouveau type de population, un autre type de population. Cette ce vers qui parle de d'épidémie et de choc biologique est pour moi en lien avec le vaccin. Les vaccins, je pense qu'une lumière particulière va être faite sur certains effets du vaccin, certains effets inconnus ou pas démontrés ou pas révélés vont apparaître sur le devant de la scène et cette apparition va être synonyme d'effroi. Donc je crois vraiment que nous devons faire une chose. Parce qu'après cette succession d'images, une seule chose est restée gravée dans mon esprit, c'est le bouclier de la foi. Les médecins peuvent tenter de soigner, mais c'est le Seigneur qui guérit. Le Seigneur propose à ses enfants le bouclier de la foi parce que cette Vague n'est pas seulement une vague biologique, c'est une vague spirituelle. Le renforcement de cette nouvelle vague est chargé spirituellement d'une puissance qui va tenter d'ébranler la foi des plus avertis, des plus adultes, des plus solides. Voilà pourquoi nous devons impérativement compter sur le Seigneur et nous examiner ce qui rejoint le triple Saint-Esprit au Père. Nous devons nous laisser trier par le Seigneur. À l'intérieur de nous-mêmes, son feu doit nous parcourir, les scories doivent être brûlées. Nous devons être en mesure de nous positionner clairement et brandir le bouclier de la foi. Parce que la persécution va venir si la gloire vient par la puissance du Saint-Esprit, la persécution va se lever également. Et même si le Seigneur ouvre une fenêtre de tir pour pouvoir le servir librement, une grande persécution va se dresser contre le corps de Christ, contre l'onction du Saint-Esprit et ceux qu'il a couvert. Et je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que cette persécution va être multiple, notamment administrative. Il va y avoir de grands remparts pour empêcher d'exercer légalement notre foi. Ce qui. M'amène à une certitude profonde qui rejoint les points lumineux que j'ai vus et que le Seigneur m'a donné. C'est que la frontière entre notre vie spirituelle et notre vie naturelle sera plus que jamais effacée. Vient un temps où nous livrerons nos maisons au Seigneur, où le nous allons être poussés à, si nous possédons des terres, des biens, des, des biens immobiliers, à les offrir ou pas forcément les offrir financièrement, mais en tout cas à les ouvrir pour accueillir le peuple de Dieu, pour accueillir des ministres de l'Évangile, pour accueillir des gens qui sont dans cette nuit et qui ont besoin non pas de trouver un bâtiment, mais de trouver la lumière de Christ à travers les chrétiens, afin que le bâtiment redeviennent un outil et non pas un lieu saint, parce que le lieu saint, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire les pierres vivantes que nous sommes. Et c'est ce retour à cette réalité, dans lequel nous allons trouver une grande gloire, une grande puissance provenant directement de sa présence. Le Seigneur nous ramène à lui pour qu'on puisse expérimenter les délices de sa présence afin qu'il nous utilise pour démontrer sa puissance. Nous sommes au seuil d'un grand, grand, grand moment, un grand réveil est en route qui n'effacera pas ni n'évitera la persécution. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est le temps de se positionner. Le Seigneur est très clair, le Seigneur dit que c'est le temps de se positionner maintenant, d'ouvrir les yeux grands et de savoir en qui nous nous trouvons et où nous sommes, et ce que nous sommes prêts à faire pour le Seigneur. Vient un temps où ceux qui ont des fermes vont les ouvrir, ceux qui ont des terrains vont bâtir, ceux qui ont des maisons trop grandes vont les compartimenter pour offrir une part de leur habitation à la volonté du Saint-Esprit. Il est dit dans l'Écriture que certains, sans le savoir, ont logé des anges. Je crois que le temps des signes et des prodiges, le temps qu'ont vécu les apôtres au commencement, est sur le point de se produire à nouveau. Que le seigneur vous bénisse je vous invite à partager cette vidéo je ne sais pas si elle vous parle dites moi dans les commentaires si vous avez reçu des choses similaires et que dieu vous bénisse